Peut-être avez-vous entendu parler du mot parallélisme dans SQL Server Qu'est-ce que le parallélisme Évidemment, c'est l'exécution en parallèle. À partir du moment où vous avez un serveur ou une machine qui comporte plus d'un seul processeur, ou bien un processeur avec de l'hypertrading ou plusieurs cœurs, eh bien SQL Server peut l'utiliser pour une seule requête On parle de parallélisme uniquement quand on est dans une seule requête et que le moteur d'exécution choisit d'utiliser plusieurs processeurs pour exécuter cette requête. Si je vous prends une requête très très moche, je vous l'accorde, mais qui est tellement moche qu'elle va prendre beaucoup de temps et elle va donc être parallélisée par le moteur, et eh bien si je vous prends cette requête et que je l'exécute, euh, je ne vais pas le faire, ça va prendre euh, très longtemps. Mais par contre, si je regarde son plan d'exécution, eh bien, je vais pouvoir regarder si elle peut être parallélisée ou non. Je vais faire un contrôle L, qui équivaut à appuyer sur ce bouton pour afficher le plan d'exécution estimé, et je vais regarder ce qu'on me dit. On me dit qu'on va faire une boucle imbriquée, on me dit d'ailleurs clairement que c'est idiot parce qu'il n'y a pas de prédicat de jointure, je suis en train de faire un cross-join, donc un produit cartésien, pas très intelligent de ma part, je vous l'accorde encore, mais cessons d'en parler. Et on voit qu'on a plusieurs opérations, des flèches assez épaisses parce qu'on a un nombre de lignes estimées qui est très grand, et surtout, les opérations de mon plan ont cette petite icône, je vais vous l'agrandir, ici, vous voyez, qui est une icône qui indique que cette opération, maintenant, est parallélisée, en tout cas elle peut l'être si le moteur d'exécution choisit, au moment de l'exécution, d'appliquer le parallélisme. Donc on va dire qu'on va scanner un index clustered ici, on va faire un spool de table, on va scanner un autre index clustered, et à la fin, vous voyez ces opérations qui sont faites en parallèle vont être rejointes par un regroupement, parce que finalement dans le select à la fin, il va falloir regrouper les différentes données qui proviennent de différents processeurs, donc de différents threads. Et ce parallélisme n'est possible bien entendu que si on a plusieurs processeurs. Donc on va se dire est-ce qu'on a plusieurs processeurs vous pouvez le voir ici, dans les propriétés, ici des processeurs, et vous pouvez regarder ici, si vous en avez plusieurs simplement, ou vous pouvez le regarder de cette façon. Ici j'utilise une vue qui s'appelle DMOS Schedulers, c'est une vue DM de gestion dynamique ou Dynamic Management, qui vous montre donc l'état du système, les schedulers se sont ordonnanceurs de tâches, donc des modules qui vont adresser un processeur, chaque scheduler à un processeur, pour pouvoir exécuter des threads. Et si vous regardez quels sont les schedulers qui sont visible online, c'est-à-dire ils existent physiquement, vous avez ici un numéro interne de scheduler qui correspond à un numéro du CPU de votre serveur, et là on s'aperçoit qu'on en a 23 plus 1 puisqu'on commence à 0, 24 processeurs sur ce serveur.